<rires> Mais non non, il peut y avoir du entre chaises. C'était très sympa, les églises, humour étaient très bons tous. Et puis après c'est assez drôle de redécouvrir Lyon, même si je suis lyonnaise, de redécouvrir Lyon un peu sur la péniche. la méthane. L'idée très originale de faire un bateau, euh, ça nous fait découvrir Lyon et des jeunes artistes. Nous qui avons l'habitude d'aller à Jurson, ça, ça nous fait découvrir de nouvelles choses. Mmh dire aux spectateurs lyonnais, découvrir le festival c'est un peu comme découvrir la, la cuisine lyonnaise. Euh, il faut goûter, il faut goûter euh, à ces artistes, il faut goûter à l'humour lyonnais comme go on goûterait une, une, une quenelle. <rire>